En ce jour, Vénusien, vous allez vous délecter de la grasse matinée de fantaisie de cette première séance. La surface des choses ne saurait vous arrêter et vous allez sonder des profondeurs abyssales au mépris de tout danger. Nous vous savons, explorateurs, curieux. Ennemi juré du rationnel, anthropologue des sciences surnaturelles et gourmand invétéré. Décidément, ce programme n'attendait que vous. Et inversement Maman